Ah il y a Ludo qui fait son anniversaire le 7, on y va Euh oui carrément, mais euh, comment on fait pour la petite Bah ben, je sais pas, la dernière fois on l'avait emmenée, c'était bien passé non Oui, ça s'est super bien passé parce que c'est moi qui m'en suis occupée toute la soirée. Bah ben, c'est ce que je dis, ça s'est super bien passé. <rire> non mais il y a Emilie, Justine et Marion qui nous ont déjà proposé de la garder. <rire> non, mais elles vont être là à la soirée de Ludo c'est encore mieux comme ça, elles peuvent la garder sur place à <rire> tour de rôle Ah mais ça sert à rien de proposer, si au moment on a besoin de toi, t'es pas là hein. Et comment ils font les gens pour faire garder leur gamin Bah ils demandent aux de grands-parents Ah mais là c'est chaud parce que moi, ma mère, elle est absente pour cause d'essais de, prématurés euh, et mon père, euh, je pense que je confierais plus facilement mon père à mon bébé que le contraire Bah ouais Bah moi, mon père, il se balade sur une plage nudiste en permanence ouais. et ma mère, elle a Alzheimer bah, c'est pas déclaré bah non, c'est pas déclaré, mais tu sens quand même qu'elle a, un... <rire> a un sacré potentiel, ma mère. Hein. C'est pas faux. Du coup, on fait quoi Bon, c'est bon, voilà. Ça y est. J'ai mis l'annonce sur supernounou.com. Il y a pas de photo sur ce site, là Rêve ouais. pas, de hein, toute façon. Hein. On va prendre que des nanas au-dessus de 25 ans. Hein. Je te connais, tu vas fantasmer sur elle. de quoi. Ouais, c'est ça. Là. Ah, ça sonne déjà Putain, c'est hyper rapide, ce truc. C'est ouf. C'est cool Je fais quoi Je décroche Bah oui, mets-le au... mets par-là. Allo, oui Allo suis Travail Vous nous vous appelez pour l'annonce, c'est ça Vous avez des références J'ai suis Travail Allô Allô oui Bonjour madame Euh non, c'est monsieur Ah, euh, d'accord, pardon Autant pour nous Franchement, j'ai de l'expérience, j'ai déjà gardé mes frères et sœurs, euh, j'ai travaillé chez Cora Alors, pour mes références, j'ai un bac plus 4 un CAP petite enfance et grande enfance, j'ai 12 frères et sœurs, j'ai également un diplôme d'infotologie, j'ai fait 44 colonies de vacances à Brest, à Saint-Tropez, en Corse, dans le Doubs. Moi je garde les enfants directement chez moi. Super. Et à ce propos, je désirais savoir si vous possédiez une alarme non. Et un gardien par exemple, euh, si vous déménagez en pleine soirée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous voir Ah, moi les enfants l'adorent. Ah, c'est bien ça. Et moi aussi. Ah, super. Leur peau douce, leur odeur. Mmh. Bon, j'ai fait le calcul. Soirée resto, babysitter, cadeau de connard, uber, ça fait la soirée à 200 boules. Donc deux possibilités, on sort pas, hein, ce qui est plutôt pas mal. Ou alors moi je sors et toi tu restes parce que j'ai l'impression que tu pas super envie de sortir. Et la deuxième raison c'est que de toute façon pour un enfant on ne remplace pas une maman. Allez salut Tu reviens ici direct Tu reviens là, maintenant